Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour de 2.55 2, points, je vais y arriver Nous sommes donc sur la mise à jour du 1 février 2022 et ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'il bah, faut le dire Mais chaque début d'année c'est souvent compliqué du côté de Blizzard entre les retours de BlizzCon, les vacances, tout ça, tout ça chaque année Je sais il n'y a pas de BlizzCon cette année mais chaque année c'est long, c'est long. Le pire étant 2021, où il a fallu attendre quasiment mi-mars, euh, voire plus pour avoir des... voire euh, avril, je ne sais plus, pour avoir euh, du, du, des grosses mises à jour. Donc ça avait mis beaucoup de temps euh, l'année dernière, et c'est vrai que ça, depuis le début d'Heroes of the Storm, le début d'année, ça a toujours été long. Rappelez-vous le bug Raynor sur l'Hyperion, hein, qui avait mis des, des, des, ouais, un mois et demi quasiment, voire deux mois à être corrigé. Donc c'est normal, hein, quasiment, hein, du début décembre à fin janvier... Euh, c'était toujours très compliqué donc bah au final je suis ne euh, m'y attendais pas du tout à ce patch et il est arrivé euh, bah, au bon moment en tout cas premier point on va parler de Diablo, Diablo euh, des changements notamment sur sa résurrection normalement il lui faut vous savez pour Diablo sans âme avant de pouvoir euh, ressusciter et à ce moment là les sans âmes sont consommés donc il n'a plus d'âme, il doit récupérer des âmes sur des sbires et des héros tués pour pouvoir récupérer les sans âmes et afin de regagner son passif à partir du niveau 10 maintenant en cas de mort de Diablo, eh bien, il ne perd que 75 des 100 âmes. Donc ça fait qu'il repart avec 25 âmes. Ce qui est pas mal, parce qu'en fait, le problème de Diablo, c'est que en late game, un tank, il n'est pas censé taper des sbires. Donc comment tu récupères tes âmes C'est plus dur, c'est plus difficile. T'en récupères forcément, bien sûr, un peu dans le tas, mais tu vas perdre de nouveau... Enfin, euh, tu vas devoir taper des sbires. Et c'est pas le boulot d'un tank. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment une bonne idée. Il ne faut pas non plus que ce soit trop trop fort, parce que bon, bah, ça, reste, ça reste costaud quand même. Niveau 13, charge d'erastatrice, réduction d'armure augmentée de 15 à 20 points. Diablo, on, on le dit souvent, hein, mais c'est un tank qui fonctionne très très bien dans des compos un petit peu one shot. Hein, on attrape un gars, on le détruit, hein, le combo diablo Tyrande, hein, On attrape un gars contre le mur, on le retourne, c'est stun, marque du chasseur, blablabla. Bla, D'ailleurs c'est marque du chasseur et stun, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mais bon, normalement, vous faites E et vous mettez la marque du chasseur le temps que la marque tombe. Euh, que le temps que l'éclat, enfin le truc lunaire tombe. donc diablo Augmenter de 20 points les dégâts que votre équipe lui font, c'est... Enfin, euh, à votre cible, c'est plutôt pas mal. Feu de l'Enfer, donc ça c'est la Rage Ardente sur le Z, Dégâts par seconde augmentés, c'est vrai que bah, des fois c'est dur de le proc, donc euh, ils veulent renforcer un peu la Rage Ardente, ça me paraît... Euh, ça me paraît ok, ça me paraît euh, correct. Donc voilà, on veut, après une résurrection, que Diablo est affaibli un peu trop longtemps, à notre goût, nous aimerions le revoir, revenir plus rapidement dans la partie. ETC. ETC... Alors là, c'est le truc de la patch note où je suis en mode euh, What the fuck. Point de vie augmenté de pas grand chose. Récupération des points de vie calqués sur l'augmentation de points de vie. Glissade, dégâts augmentés de 91 à 105. Ce qui est pas mauvais, hein. ce qui est pas mauvais en soi. Euh... Ça reste. De toute façon, les sorts de TC ne font pas de dégâts. Donc, augmenter un chouïa les dégâts, ça fait plaisir. Surtout que c'est pareil, hein, la glissade, tu généralement pour punir un mec. Donc, on va pas cracher sur un petit peu de dégâts supplémentaires. Et là par contre il y a la bulle des développeurs, les commentaires développeurs moi qui me laissent sans voix. Les talents de TC se concurrencent joliment alors nous nous contentons d'augmenter le volume. Alors j'ai fait une vidéo sur ETC, un hein, de points méta sur ETC. ETC c'est le pire tank actuellement. Même Arthas et Stitches ça se passe mieux quoi. Donc euh, ETC c'est très très très très compliqué. Je vous laisse aller voir la vidéo que je mettrai en fiche euh, à côté. Mais c'est en fait que je lis que les devs se disent. Ouais ouais ouais, en plus les talents de TC se concurrencent. Alors là, c'est qu'ils ont probablement intégré le bas elo, moyen elo et au elo, parce que à o elo et TC, il n'y a pas de diversité. Hein. Et à bas, moyen elo, la diversité, c'est un peu yolo, en fait. Il hein. y a des talents qui sont pris en mode « mais pourquoi t'as pris ça ?» Le mec lui-même ne sait pas pourquoi. Donc, euh... Et c'est généralement bah, des joueurs qui ne savent pas très bien jouer ETC. Donc euh... non, en fait. À l'heure actuelle, ETC, euh, à part si vous, avez, euh, si vous jouez en solo lane, les... si vous le jouez en main tank, les talents ils diffèrent quasi jamais, en fait. Le palier 1, le palier 4, le palier 7, le palier 10 même. Hein. Le slam a pris tellement cher avec l'amélioration niveau 20 que c'est un peu moins intéressant de le jouer niveau 10. Et moi j'adore le slam, mais euh, je préfère... Enfin, quand je joue TC, maintenant je joue Pogo, quoi. J'adorais le slam aussi pour son 20. J'adorais le slam 10, mais j'adorais aussi le 20. Et maintenant le 20, bon bah bof, donc euh, j'ai pas spécialement envie de jouer slam, quoi. Donc... Le 13, il y a le jaune qui réduit le temps de recharge de l'ultime, génial pour faire rater les skillshots de vos adversaires, pour sortir les mecs de votre propre Pogo, je le vois de plus en plus d'ailleurs. Euh, c'est génial pour sauver les mecs aussi, hein, parce que si vous mettez un vieux fondu et qu'il passe derrière, bah, il va être boosté, un petit peu comme les, les mobs sur Sky Temple qui vous éjectent, bon, moins le moins bien sûr, mais ils vous éjectent, donc vraiment, genre c'est les, les pires idées. Et au 16, bah, déjà les talents sont pas terribles, mais en plus, bah, quand tu glissades, tu te fais one shot, donc autant prendre l'armure sur la glissade. Quoi. Donc... Euh, il y a le vin vraiment là il y a de la concurrence, sinon c'est pas, pas dingue donc lire ça ça me fait mal. Hein. Lire ça ça me fait très très mal. Parlons positif, Maltael c'est bien ce qu'ils font. Maltael c'est un perso qui est difficile à équilibrer. Assassin qui fait extrêmement mal, mais qui est extrêmement fragile et à une époque bah, il était complètement fumé. Hein. Maltael à la sortie c'était quelque chose hein. donc euh, ça peut vite passer de nul à très fort et c'est un point qui fonctionne sur beaucoup d'assassins mêlés bien sûr, mais Maltael ça marche encore plus. Et du coup, on réaugmente ses dégâts en pourcentage PV. À une époque, Maltech, je crois qu'il mettait même 3% des maximums de points de vie, ou 2,5, ou 2,75. Donc on le passe à 2%, comme à l'ancienne. Euh, pas autant qu'à l'ancienne, mais un petit peu plus comme à l'ancienne. Donc 2% du maximum de points de vie, donc c'est tout à fait correct. Niveau 7, le toucher de la mort, temps de recharge réduit de 25 à 20 secondes. Si je dis pas de bêtises, c'est lentille. Niveau 13, le linceul de sagesse. Alors c'est un talent poubelle. Poubelle, c'est la pire Armure magique du jeu, temps de recharge réduit de 30 à 20, on s'en fout, 30 c'était déjà bien, le problème c'est le fonctionnement de ce talent, parce que le, les, le niveau d'armure magique et le temps de recharge ça reste ok, le problème c'est son fonctionnement, il faut cliquer dessus et dans 2 secondes tu as de l'armure magique, mais quand tu cliques dessus tu as envie d'armure magique maintenant, pas dans, pas dans deux secondes en fait deux secondes c'est très très long dans un team teamfight hein. pour vous donner un exemple, j'ai essayé ce talent en Aram euh, parce que je trouvais ça déjà nul mais j'ai voulu essayer ça en Aram contre un Mephisto qui, vous savez, jouait euh, son ultime où ça, ça met un peu de temps il lève les mains en l'air et ensuite explosion et ça, ça met vachement de temps avant de tomber et j'ai essayé, j'ai lancé dès, qu dès que le Mephisto ait lancé son truc, j'ai activé et bien l'ultime de Mephisto tombe et juste après j'ai le gain d'armure magique c'est pour vous dire à quel point c'est long, et même une pyro de Keltas, si t'es un tout petit peu trop près, je parle pas d'être de, de, de, derrière lui, hein, bah potentiellement euh, ta, ta pyro, euh, la pyro passe avant, elle te touche avant l'armure anti magie. Ça m'a choqué, ça m'a choqué, j'étais contre un Keltas, pyro et l'autre, et je me suis dit c'est bon, et le Mephisto, je me suis dit c'est bon, je vais essayer ce truc, hein, euh. Là, ça, ça serait peut-être la seule game où c'est fort, et bah même pas. <rire> Donc le problème, c'est le fonctionnement. Mais même alors là on se dit moi-même, hein, quand j'ai lu la patch note la première fois, je me suis dit, what the fuck Bonus de dégâts réduit de 90 à 60, mais ils s'y font. Mais même c'est même le talent le moins joué qu'est-ce qu'ils font. En fait, c'est juste un équilibrage de stats par rapport aux 2% de maximum de points de vie. Vu que passer d'un point 75 à 2, bah, les bonus de dégâts augmentés de fou, c'était vraiment très très très très très fort. C'est là que vous voyez la différence. En fait, ça, c'est une stabilisation de l'augmentation de dégâts prévue. Donc pas de problème, le Memento Mori ne change pas, c'est juste en fait le passif qui fait beaucoup plus mal. Et du coup, bah forcément le Memento Mori booste le passif, donc on le calme un petit peu pour que ça revienne à la normale. Irel, ça c'est très bon aussi les changements sur Irel. Fonctionnalité supplémentaire, le temps de recharge de dessin divin est réinitialisé parce Irel utilise une capacité héroïque. Donc c'est vachement bien parce que ça veut dire qu'Irel va pouvoir faire son combo généralement tu canalises le hors vision, tu arrives sur les adversaires, ensuite des aides pour pousser les ennemis voulus vers ton équipe, et à ce moment-là, tu deviens vulnérable. Tout le monde va enfin, tu as séparé l'équipe ennemie en deux, donc généralement, il bah, y en a qui vont aller vers Irel et les autres qui vont casser, enfin, qui vont essayer de tuer Irel, punir Irel pour ce qu'elle vient de faire. Et au final, c'est le moment où, du coup, tu as claqué ton dé pour mettre un Z, donc tu n'as plus de dé. Donc là, c'est le moment où tu peux claquer un ultime, euh, éventuellement. Hein, je dis pas claquer, faites ça comme ça, hein, mais c'est potentiellement. Et là, vous allez de nouveau récupérer un dé pour soit repousser les adversaires, soit dégager vers ceux que vous venez de pousser, soit vous soigner, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et bah, c'est bien sur les deux ultimes, mais encore plus, c'est un, bo un boost passif sur l'ultime un peu moins joué. Enfin, beaucoup moins joué d'ailleurs, qui clairement, moi je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il est, il est en dessous. Par rapport à une invulnérabilité plus régène sur vous tape, quel que soit l'élo, c'est très fort. Hein. Euh, donc euh, c'est vrai que. Il bah, y en a un qui a 60 secondes CD, l'autre qui en a 120 quoi. Donc potentiellement ça vous permet avec la zone d'armure ça peut vous permettre d'avoir un petit peu plus de dessins divin donc plus d'impact dans euh, le jeu Le son de marade donc c'est le soin après un, un sort qui a touché un héros Le soin sur l'auto-attaque qui va vous qui va être augmenté de pas grand chose mais c'est toujours ça L'égide de lumière ça faut faire attention On se rappelle d'une époque avec Hammer où c'est dégueulasse Mais l'égide de lumière bon 25 à 30 je pense pas que ça changera grand chose Mais faut faire gaffe quand même, faut garder ça à l'œil Mais de l'armure pendant lorsqu'elle canalise son E sur un, sur un pote Faveur divine, réduction du temps de recharge augmenté de 2 à 2,5 secondes. Donc, ça, c'est le talent qui réduit le temps. Bon, le problème, c'est que ça, c'est un talent qui serait ok, très très fort au niveau 13. Au niveau 16, la concurrence en dégâts fait mal, hein. fait très très très très mal. Colère divine, passif, dégâts de zone augmenté. Donc, après avoir touché, à lancer un sort, même pas besoin de toucher un héros d'ailleurs, lancer un sort, vos auto-attaques font des dégâts de zone. Moi, j'adore ce talent. Ça marche en PvE, en PvP, en siège, tout. Donc, j'adore ce talent. Mais c'est vrai que souvent, ce qui est préféré, c'est les pourcentages Pv sur le Z. Donc, euh, c'est un petit up il n'a pas besoin de beaucoup plus je pense il reste déjà très bien et voilà les capacités théoriques ont une quantité non négligeable de contre nous lui garantissons donc plus de puissance en améliorant des 100 logique Soigneur, malfurion alors malfurion on va voir qu'il y a des changements intéressants d'autres un peu, peu moins notamment le palier 1 le problème du palier 1 de malfurion c'est que bah, vous avez le slip qui est beaucoup trop fort et vous allez me dire ouais mais à baello les mecs réveillent les gens mais on s'en fout une brightwing par exemple elle, elle tp sur un gars elle le purge eh bien c'est bon il n'y a plus de route si vous avez le slip, bah vous purgez le route, mais Brightwing est instantanément mise en torpeur. Donc c'est super fort le slip. Et soit personne ne focus la même cible que vous et les mecs, bah il est hors combat pendant je sais pas combien de temps. Soit euh, ça va mettre un, enfin ça peut être un anti purge comme pas possible en fait. Donc c'est très très très très fort dans tous les cas. Et vous allez pas me dire ah bah hello... Euh... Oui, ah bah Elo il faut focus les mecs de mon E machin, ouais ok bah c'est pas grave Ah bah Elo, tout le monde rentre, on a l'impression c'est... C'est samedi piscine quoi, tout le monde, tout le monde saute dedans donc... C'est très très fort, c'est vraiment très très fort Quel que soit lots c'est vraiment trop fort le slip sur le E Après faut pas faire lancer votre E n'importe comment aussi Racine profonde, ça c'est le talent qui est pas mal C'est celui qui augmente le radius, donc la largeur du, du route et qui reste plus longtemps Gain de mana par mec touché, par héros touché, augmenté de 10 à 14 points. Donc en plus ça redonne, c'est aussi intéressant, c'est que Malfion il est assez manavore. Donc ça vous donne plus de mana. Après, <coughs> ça sous-entend aussi de ne pas lancer des E pour rien. Sarment Vengeur, donc le Groot, vitesse de déplacement du Tréant augmenté de 60%, point de vie du Tréant augmenté de 411 à 450. J'ai toujours dit le problème de Groot, euh, alors il n'y en a pas qu'un, il y en a plein d'autres, mais déjà ça incite les Malfions à eux n'importe comment, hein, ce qu'il faut pas faire. Mais le problème du Sarment Vengeur aussi, c'est que le Tréant, même s'il a énormément de stacks il se déplace à 2 à l'heure, donc il a le temps de mettre une auto et basta, et c'est tout. Et pareil, il se détruit en 2 secondes, point de vie, il n'y en a pas beaucoup. Donc ils ont augmenté et les points de vie et la vitesse de déplacement, ce qui fait que le, le Groot est moins ridicule, moins inutile. Donc effectivement, ils viennent de balayer un de mes plus gros griefs à l'égard du Groot, donc effectivement c'est mieux, le serment vengeur est mieux. Le problème c'est que ça vous incite à lancer votre n'importe comment pour pouvoir gagner des stacks et à augmenter vos dégâts. Donc... Bah pas à bien jouer Malfurion en fait donc je suis partagé je suis partagé d'un autre côté c'est un bon up même si c'est pas suffisant encore mais c'est plus de la merde c'est pas c'est bof on va dire c'est pas de la merde avant c'était vraiment de la merde maintenant c'est bof mais encore une fois bah, vous avez le slip qui est juste beaucoup trop fort donc euh, à voir à voir les deux changements sont plutôt positifs même si bah, le problème vraiment reste encore une fois le fait que le slip c'est trop fort Niveau 4, euh, peut-être mettre un anti par exemple sur les racines profondes qui existaient avant, le mettre aussi sur racines profondes, je sais pas, il y, y a des choses à faire à mon avis déjà sur la mécanique du route je pense que ça peut être intéressant. Niveau 4, euh, l'alignement céleste, et là vous allez me dire, ouais mais le Serpent Vengeur ce qui est bien c'est que le Traean il pop, le mec est route non il y a une animation de pop du Groot, donc euh, il est généralement fait... Et le route est fini le moment où il commence à taper quoi, Il va mettre une auto et c'est tout Niveau 4 Alignement Céleste, bonus aux dégâts des attaques de base Augmenté de 75 à 85% Très très fort contre du Dive Parce que généralement les tracer Malfurion ça ont pas de PV et en gros vous mettez un éclat lunaire Et vos prochaines autos font très très mal sur cette cible Donc euh, je l'ai déjà vu en compétition Et ça a changé euh, la donne, hein, pas grand chose à tuer euh, une Tracer donc, euh, Non vraiment l'alignement Céleste c'est pas mauvais hein, C'est vraiment pas mauvais sur Malfurion Revitalisation, le gain de mana passe de 80 à 15% du mana maximum Ça c'est cool, C'est, vous savez, le, le, le... normalement il y avait un, un buff avec le niveau 4 avec la clarté du shendo où en gros votre revitalisation, donc vous lancez ça sur un allié Votre innervation va redonner du mana à votre pote, mais en plus de ça, vous ça vous en redonne Avant c'était des valeurs flat, ce qui était moyen Maintenant c'est 15% du mana maximum, ce qui est très fort parce que bah Plus vous montez en niveau, plus vous, vous avez des stats normalement plus grandes en points de vie et en mana donc 15% du mana maximum en late game, bah, c'est pas mal. Et ensuite, il y a en plus, évidemment, c'est ce qu'a envie de faire Blizzard, la synergie avec Racine Profonde. <rire> tu auras plus de mana maximum, donc plus de regen mana grâce au niveau 13. Donc ça crée une petite synergie entre 3 talents au final. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Même si, encore une fois, la vitesse de déplacement sur le A, Malfurion niveau 13, c'est très, très très très très très très très fort. Niveau 16, Dondizera. Donc là, les 3 16 vont être boostés, on va le voir après avec l'infobule. Bonus de soins de rétablissement augmenté de 60 à 75%. C'est un talent qu'on voit pas mal à très très haut niveau, même si l'équilibre naturel est généralement le meilleur et le plus apprécié, puisque bah, la durée du bonus de soins de rétablissement augmente de 3 à 5, donc ça c'est plutôt cool, hein. ça augmente la durée de, ton... de tes rétablissements, ce qui, est, ce qui est la mécanique de base de Malfion, donc c'est vraiment très fort. Euh, et là, le problème de ce talent aussi, c'est que si Malfion a pris beaucoup de dégâts, bah, il a plus de niveau 16, donc puisque c'est en fonction de vos points de vie. <rire> donc c'est quand même euh, important. Je crois même que c'est au-dessus de 60% de vos PV... Si vous avez plus de 60% de vos points de vie, vous... Vous profitez du don d'Isera. Harmonie lunaire, fonctionnalité supplémentaire, augmente les soins d'éclat lunaire de 20%. Donc ça c'est le Burst heal, si vous touchez ça augmente la, le soin. Et de base ça fait que ça va augmenter les soins de l'éclat lunaire. Donc euh, c'est un double, euh, double boost de heal. Et honnêtement l'harmonie lunaire ça va devenir très très fort. Hein, sachant que ça comble un des problèmes de malfurance à le Burst heal plutôt pas mal. Niveau 20, communion astral, le silence amélioré, bonus de durée du silence est augmenté de 1 à 2 secondes. Je rappelle juste, donc je suis plutôt très fort, hein, je rappelle juste, vous n'avez pas besoin d'activer le truc pour augmenter la durée du silence. Le silence de base, enfin le, le R de base va augmenter la durée du silence, parce que je vois beaucoup lui lancer l'activable un peu n'importe comment, euh, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'activable pour avoir le boost. Et puis je rappelle même, utiliser l'activable ça vous prend 0,5 secondes de temps supplémentaire. Euh, donc euh, Blizzard évoque qu'il faudrait que ce malfiant soit un choix plus fiable, blablabla bla bla bla bla. C'est bien. Régard, les points de vie réduits, ça c'est vachement important. La salle de guérison, le coup en mana augmenté, c'est logique aussi, euh, il n'a pas trop de problèmes de mana, pépère. Totem de lien terrestre, point de vie du totem réduit. 326 à 207, donc c'est un gros nerf, mais c'est normal, parce qu'avec tous les buffs sur le totem, c'est, ça le rend assez violent. Durée réduite de 8 à 6 secondes, donc on reste, il reste moins longtemps aussi au sol. C'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose, parce que le build totem de regard c'était le meilleur et c'est toujours le meilleur, hein, c'est vraiment très fort. Niveau 1, totem colossal, déplacez depuis le niveau 7 Qu'est-ce que j'avais dit C'était logique, le niveau 1, c'était pas un talent pour un palier niveau 1. Donc il le déplacent au niveau 7, ils inversent en gros le, le talent totem 7 et le talent totem 1. Ce que j'avais évoqué, c'était logique, trop fort. Beaucoup trop fort. Donc euh, maintenant c'est celui qui augmente les points de vie du E et qui permet de replacer le E, ça c'est au niveau 1. Euh, donc c'est plutôt ok, au niveau 1 c'est pas fou mais c'est ok. Cœur Farouche donc le talent sur le Z qui augmente l'armure et réduit... Euh, Enfin, augmente l'armure du Z et augmente la durée, euh, la durée du Z. Maintenant, on réduit euh, le gain d'armure et on réduit la durée du Z de 2 à 1 seconde. Ça reste un bon talent, pas de problème. <coughs> Niveau 4, vive terre durée réduite de 5 à 4 secondes, soit réduite de 150 à 200. C'est l'ancien talent 13 qui n'était pas terrible au 13, enfin qui était nul à chier même au, talent, au palier 13. Ils l'ont mis au 4, vu que le 4 c'est assez utilitaire, c'était jouable, hein, c'était tout à fait jouable et il est même un petit peu nerf. Moi personnellement, je préfère toujours le build Z, le, le pardon, pas le build, le talent Z au 4 et on nerf le totem de soin aussi. Point de vue réduit et pack un peu 75 à 125, durée augmentée de 7 à 10 secondes et le soin par seconde réduit. Donc il reste plus longtemps mais il soigne moins fort. L'idée c'est de l'utiliser à l'ancienne, moins de manière agressive et récompenser le regard qui le met à un bon endroit. OK, pourquoi pas. Niveau 7, le totem lié à la terre donc déplacer plus de niveau 1, réduction de la vitesse d'attaque augmente diminue pardon. 40 à 30%, donc si vous posez le totem, les, c'était très très fort. Surtout que je sais pas pourquoi je vois croise énormément de Vala auto attaque, ce qui généralement perdent hein, parce qu'elles arrivent pas à placer leurs autos et tss, contre Régard ou Régard et First Pick First Ban, bah tu joues pas Vala auto attaque en fait parce que bah totem réduction de vitesse d'attaque. <rire> <rire> donc oui euh, non c'est pas possible, tu peux pas faire ça contre un totem. Donc on réduit la vitesse d'attaque à 30%, ce qui est déjà très fort, hein. c'est toujours très très fort. Et réduction de la puissance et de capacité diminuée de 20 à 15%, c'est pareil, hein. sur des mages et tout, c'était assez violent. Et les deux ensemble, hein, sur, sur, sur du Lavala par exemple, horrible, horrible. Purification, les soins réduits de 260 à 220, donc la purif continue de soigner. La durée de réduction des soins reçus, donc ça est si on l'utilise sur un ennemi, passe à 2 secondes d'entile. Fonctionnement modifié, la réduction du temps de recharge de la purge n'est plus soumise à condition réduit le temps de recharge de la purge de 10 secondes moi j'aimais bien le fait que si tu purges un pote qui est sous contrôle ça réduit le temps de recharge le truc c'est que bah c'était trop fort la... c'était n'importe quoi le temps aussi Donc réduire le temps de recharge de purge de 10 secondes bon bah c'est sympa mais bah spoiler un hein, totem lié à la terre c'est beaucoup trop fort voilà ça réduit encore plus l'intérêt de la purif au niveau 7 niveau 1 gladiateur donc c'est le talent sur le Z la puissance des capacités par héros alliés réduit de 4 à 3 donc euh, bon c'est pas L'intérêt c'est le shield, hein, de toute façon le, le, le gain de puissance de capacité c'est un bonus c'est toujours très cool. <coughs> Stukov Stukov qui voit des changements que je, à la fois compréhensibles et incompréhensibles. On va commencer par le build E, Stukov euh, juste avant euh, les vacances on va dire, pour Blizzard. Ils ont fait un énorme buff sur le build E de Stukov. Qui est complètement débile. On s'est tapé du Stukov, eux, des mecs nuls à chier, mais c'est pas grave, ils appuient sur eux et ils prennent des kills. C'est terrible, c'est une catastrophe. Stukov, c'est l'un des supports les plus durs à jouer du jeu. Et ils ont mis un build qui n'était pas joué avant, parce que c'était nul, sauf à très très haut niveau, dans une composition avec énormément de contrôle, là, ça devenait intéressant. Mais sinon, pas terrible. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, évidemment, c'était le build le plus joué. Donc, ils l'ont des... euh, up comme n'importe comment, donc ils le nerfent. Je ne pas n'importe comment, mais il le nerf. Sur infection, le bonus, aux dégâts réduit si un mec est low, euh, s'il n'a plus de PV. On réduit de 125 à 100% des dégâts. Ok. Est-ce que ça suffit juste ça Non, évidemment que non. Donc derrière, contamination de masse, la durée maximum de canalisation. Donc le temps où vous pouvez rester en E passe de 4 à 3 secondes. Donc vous ne pouvez pas, si vous prenez ce talent, votre E ne dure que 3 secondes maximales. Donc ça c'est plutôt ok. Et surtout, ça va avoir un rôle... Avec le Phagocytose, le talent 13, le nombre de héros nécessaires auxquels des dégâts doivent être portés pour obtenir une réduction du temps de recharge, permettait de relancer plein d'eux, eh ça passe de 6 à 8, donc il faut toucher 8 fois des héros pour pouvoir avoir la réduction du temps de recharge. Donc les trois ensemble, peut-être que c'est pas mal, mais c'est dur à dire comme ça, est-ce que ça suffira Je ne sais pas, il faudra tester. Mais ça a l'air ok, mais honnêtement il vaut mieux lui mettre un grand coup de genou dans les, dans les valseuses à, à, à ce build, parce que je suis désolé, un truc qui ne demande aucun niveau de jeu, ça doit être OK et pas plus. Si c'est trop fort, c'est pas normal. Je veux dire, Stukov à côté, il y a des talents qui sont très durs à jouer. L'ablation chirurgicale, le toucher purulent et tout, il y a des trucs beaucoup plus durs à jouer. Donc le build attardé, bah, il est accessible. C'est bien d'avoir des trucs accessibles, mais il faut pas que ce soit trop fort, faut que ce soit OK. Exemple, le build Z de Falstad, qui est bof. Mais il, est nu il, il demande aucun skill, donc tu choisis tu prends un truc très dur à jouer Bill build Q spell ou le truc très facile à jouer mais qui te donne bah pas forcément le même le même impact c'est à toi de voir et ça je suis désolé bah pour moi c'est un modèle c'est comme ça qu'il doit faire donc le build de Stukov, il faut le détruire parce que c'est une immondice et le problème c'est qu'en plus il détourne le comment dire le problème en se disant bah du coup personne joue toucher purulent parce que soit il joue le build E des débilos soit ils joue balistosport et là, ils font un truc qui me semble très très dangereux, c'est toucher au toucher purulent. Le toucher purulent, ça a été euh, la quête sur le Z qui a été fusionnée avec le changement d'auto-attaque entre euh, mêlée et distance. Ils ont fait un super truc, hein, le fait de pouvoir passer d'une à l'autre euh, de forme, ça je trouve ça génial. Le problème, c'est que ils réduisent encore le nombre de héros à toucher. Et maintenant, c'est 15 héros pour pouvoir terminer la quête. Ce que je trouve vraiment faible. Hein. C'est pas beaucoup, hein, toucher 15 héros, c'est vraiment peu. Et surtout, c'est pas, pas terminé. Quand vous passez en distance vous faites moins mal 100% des dégâts en mêlée hein, de votre auto attaque et en tout cas fait enfin, l'auto attaque la plus puissante du jeu quand vous passez en distance avant ça faisait que 50% des dégâts ce qui est plutôt logique c'était passé à 40% à une époque pour pouvoir euh, renforcer un peu le truc et là ça fait 35% donc ça veut dire que vous ne perdez que 35% de vos dégâts ça fait que votre attaque à distance ça fait super mal donc euh, le toucher purulent, il prend un up qui me semble même de trop en fait. Hein. C'était déjà très très bien hein, le toucher purulent. Donc euh, ça je ne comprends pas. Foyer infectieux, réduire de la réduction du temps de recharge augmenter de 3 à 4 secondes sur le Z, c'est celui qui augmente la portée. Euh, donc euh, oui, plus la réduction du temps de recharge, pourquoi pas. Pourquoi pas vos sorts, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Encore une fois c'est pareil, hein, Ces talents 7 ils sont ok, hein, le problème c'est contamination de masse. quoi. Donc euh, il prend un up un peu gratuit celui-là, qu'on n'avait pas forcément besoin mais ok. Et l'ablation chirurgicale qui s'était fait péter les genoux, sans aucune raison, réduction du temps de recharge provoqué par option virale est réduite de 8 à 7 secondes. Donc en gros, c'est mal dit en français. Si je dis pas de bêtises, à vous de me corriger dans les, dans le, dans le, dans les euh, commentaires, mais pour moi c'est un up, c'est-à-dire qu'il ah, faut toucher un mec avec le Z, tu fais péter le Z sur une seule cible, sinon ça marche pas, et vous passiez de 15 secondes de temps de recharge du dé à 8 secondes. Et maintenant, c'est vous passez de ça à 7 secondes. Pour moi c'est ça, donc si c'est ça, c'est un up, sinon c'est un nerf, et je comprendrai toujours pas pourquoi ça a été nerf. Euh, parce qu'à une époque c'était 5 secondes, il hein. y péter sur un seul mec, c'était 5 secondes, moi je trouvais ça trop fort. Par contre ça c'est clairement très très dur à jouer, hein, l'ablation chirurgicale. Donc, et pour moi c'est un up intéressant, bon on est encore loin des 5 secondes, mais, euh, mais ok. Ok ok. Euh, Assassin, et là, là j'aime pas du tout l'infobule, qui serait une mise à jour sans un changement pour Stukov Ouais, hein. moi ça me fait pas rire, hein. vraiment ça, ça me fait pas rire, hein. genre on s'est tapé tellement de Stukov e Bilos là, surtout qu'il n'y a aucun counterplay, hein. genre bah ouais t'es dedans, t'es dedans, là, super non, ça, c'est ça me fait pas rire. Je sais que c'est rigolo, mais non, ça me fait pas rire. Euh, Asmodan Asmodan qui prend euh, des changements. Euh, J'en voyais plus beaucoup d'Asmodan. Et pourtant, je joue avec un joueur d'Asmodan. Mais euh, non du coup, c'est étonnant. Et ouais. Hein. <rire> Glove d'annihilation dégâts réduits de 184 à 176. Donc un léger nerf du A. Mais qui va être contrebalancé par un buff. Euh, des dégâts sur le A, sur le talent du Kourou. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le violet, celui-là. Parce que le problème, c'est que c'était le talent PvE qui était devenu vraiment trop fort. Euh, du coup je crois que c'est celui là Bonus de dégâts augmenté 75 à 85% Pourquoi pas Build A encore une fois d'augmenter avec le bombardement Le problème de sa 7 Nombre de cibles supplémentaires augmenté de 2 à 3 <rire> Ok Le problème du bombardement si je dis pas de bêtises Enfin en fait c'est qu'une fois que tu as stacké il donne plus de bonus Et ça c'est un peu dommage Je crois qu'il y a une, une réduction de coût mana, mais on s'en fout Un jour des ça j'aime bien l'idée Il l'avait énormément nerf Dégâts d'impact l'impact augmenté Donc on, on réaugmente 65 à 85% Dégâts des explosions des grognards réduits de 88 à 40, donc ils font plus très mal en pétant. C'est les dégâts d'impact, c'est un skill shot. Alors que les grognards qui marchent tout seuls et qui explosent, ça, ça fait plus de dégâts. Peut-être le déplacement des grognards augmenté de 50% pour le coup. Fonctionnalité supplémentaire les dégâts d'explosion des grognards sont doublés contre les héros pour éviter que cette ultime soit abusé en PvE et du coup renforcé en PvP. Ça, ça j'aime bien, ça Blizzard. Ça j'aime beaucoup, l'idée est bonne. Euh, depuis l'échelonnement des dégâts de 2.5 à 4% par niveau du globe d'animation, le taux de victoire d'Asmodan est un peu trop élevé. C'est la raison pour laquelle nous rabaissons d'un cran, nous souhaiterions également diversifier la manière dont les joueurs utilisent l'invasion des de manière à ce qu'il soit moins évident pour eux de l'utiliser uniquement sur, structures, sur les structures ennemies. Ça c'est bien, très bon changement. Genji Genji niveau 1, voltige, fonctionnalité supplémentaire, atterrir près des héros adverses, les ralentit de 30%. Donc c'est en, euh, en sautant depuis une monture, vous mettez un ralentissement de 30% à des adversaires, donc Genji a un contrôle mesdames et messieurs. Euh, talent intéressant, hein, euh, mine de rien, c'était déjà un talent très très joué en Corée euh, sur les builds shurikens. Donc pourquoi pas? Insaisissable, fonctionnement modifié, franchir un obstacle avec agilité cybernétique augmente la vitesse de déplacement de Genji de 25%. Et les confère camouflage pendant 4 secondes, donc euh, Genji devient vraiment un ninja, peut passer en fufu. Après on va pas se mentir, hein, le talent très joué c'est le E, parce que généralement en teamfight vous mettez un E et vous pouvez partir. Après celui-là et Voltage en teamfight marche bien aussi, hein, il marche bien aussi en teamfight. Niveau 4, l'art du shuriken, les héros à toucher requis pour accomplir la quête sont réduits de 35 à 30 et de 75 à 60. C'est vrai que la quête shuriken, elle mettait vachement de temps à, à être finie, donc on l'a réduit, ça faisait très longtemps que je m'attendais à une réduction de... On a mis du temps à l'avoir, hein, mais c'est bien, 30-60 ça me paraît ok. nombre de shuriken, de charges de shuriken augmenté de 2 à 3, ça, ça me semble être bien, donc une fois que vous avez fini la quête, je rappelle l'importance de cette quête c'est les 30 touches, parce qu'après c'est de l'utilitaire. Les 30 touches, ça augmente les dégâts du shuriken. 60 touches, une fois que vous appuyez sur D, vous récupérez. En gros, vous lancez vos 3 charges de shuriken, vous appuyez sur D, vous récupérez 2 charges. Bah maintenant, vous récupérez vos 3 charges de shuriken. Donc, pas de problème. Bouclier cybernétique, niveau 7. Fonctionnalité supplémentaire. Genji esquive une attaque héroïque de base toutes les 5 secondes. Alors, le principe, c'est quoi C'est que le D vous donne de l'armure anti-sort. Et maintenant, en fait, on fusionne le sort et l'esquive. Ce qui est plutôt fort. Hein. Ça veut dire que vous avez votre D qui augmente votre armure anti-magique. Et de base, toutes les 5 secondes, vous pouvez esquiver une attaque d'un héros. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est que héros, par contre. Mais ça, c'est plutôt cool. Donc on supprime le talent de l'esquive. Puisqu'on le fusionne avec le bouclier. Donc c'est un, c'est une bonne idée. Parce que c'est vrai qu'on généralement on joue les talents sur le Z. Donc c'est plutôt une bonne idée. Niveau 16, la main sûre. Donc si vous avez touché précédemment des mecs avec votre E, vous faites plus de, plus de dégâts. Bonus sur les dégâts augmenté de 20 à 30%. Donc si vous avez touché un héros, c'est 30% proche sur le dégâts. Si vous avez touché 2 héros, c'est 60%. Et si vous touchez trois héros, c'est 90%. Et je crois que ça ne monte pas au-dessus de 3, donc euh, je crois que ça s'arrête maximum à... Je ne sais même plus si c'est 60 même le max. Étoile performante, niveau 20. Fonctionnalité supplémentaire, frappe du vent donne une charge de shuriken. Donc si vous faites shuriken, shuriken, shuriken, vous mettez un E, shuriken, sh et vous récupérez du coup une charge de shuriken. Donc potentiellement vous pouvez faire shuriken, shuriken, shuriken, D shuriken, shuriken, shuriken, shuriken, et ensuite E, et ensuite vous pouvez relancer des shuriken. Donc ça c'est plutôt cool. Genji est un héros redoutable à améliorer, en procédant avec prudence en ajoutant un peu de piquant à ses talents et il peut préciser les moins joués. Donc c'est bien, c'est bien. Greymane, niveau 1, cœur de loup, réduction du temps de recharge augmenté de 0.5 à 0.7, donc ça vous permet de récupérer votre Z plus vite. Très fort ce talent sur BE, l'éternité, vous pouvez récupérer du coup votre bonus de vitesse d'attaque sur la première, les 50% du premier immortel et ensuite bah vous avez de nouveau votre gain de vitesse d'attaque sur la deuxième partie. Insatiable, niveau 4, fonctionnalité supplémentaire, les attaques de base pendant bête intérieure réduisent le temps de recharge de la Fontaine de Soins de 0,5 secondes. Honnêtement c'est cool parce que Greymane il a <rire> il a désespérément besoin de heal, donc notamment du healer, et parfois votre healer il n'est pas terrible. Donc en solo queue, <coughs> ça peut vous permettre d'avoir un peu plus l'accès aux Fontaines de Soins pour vous remettre, et ça j'aime bien, j'aime bien. En Game Viewer aussi ça sera bien, <rire> donc non en vrai pourquoi pas, pourquoi pas. alors l'insatiable je me rappelle plus sur quel talent, parce que maintenant ça veut dire que l'insatiable ce sera un talent sur le Z, mais au niveau 4 il y a l'armure, la furtivité, ah bah c'est le mana, c'est le talent sur le mana euh, l'insatiable en fait, donc c'est mana et réduction du temps de recharge, ah oui c'est cool, moi j'aime bien ça, là, ça, du coup si c'est ça j'aime bien. J'aime bien si c'est ça, <rire> j'aime beaucoup. Niveau 7, Ah, le Bill Cocktail, l'élixir incendiaire, bonus de dégâts par cumul augmenté de 20 à 25 points. Très bien, réduction du temps de recharge en récompense de quête augmenté de 2 à 3. Très bien, Bill Cocktail de nouveau viable, mesdames et messieurs Et ça c'est cool, ventre à terre, fonctionnalité en terre, le temps de recharge, de sombre course et désengagement réduit de 1 seconde. Donc le E en forme humaine et en Wargun voit son temps de recharge réduit de 1 seconde, en plus de vous permettre de lancer ça de plus loin. Donc c'est un bon petit up. Roulette Guilnéenne, alors ça, ça fait peur. Réduction du temps de recharge augmenté de 20 à 24 secondes Ça veut dire qu'il n'y a plus que 6 secondes de temps de recharge sur la balle maudite Niveau 20, c'est plutôt fort D'une manière générale, nous sommes satisfaits de la répartition des talents de Greymane, Mais ces derniers temps, il emprunte un peu trop fréquemment les mêmes chemins Donc voilà, on améliore un peu les talents moins joués Nova Alors là, il va y avoir des choses à dire Nova, niveau 1, troupe d'infiltration Durée de camouflage Ruggies réduite de 4 à 3 secondes pour avoir le slow supplémentaire sur le Z Ralentissement bonus du tir en augmenté 15 à 20% ça c'est bien parce que c'est vrai que ce talent il est dur à, à proc hein, je trouve donc c'est bien Camouflage avancé le trait Durée du camouflage réduite de 2 à 1 seconde Mana augmenté de 2 à 3 points par seconde Donc ça c'est pas mal la durée de camouflage requise Avant d'avoir récupération du mana tout ça tout ça Donc pourquoi pas Niveau 4 projection rapide Meilleur talent <rire> avec euh, le cover tops Réduction du coût de temps de recharge augmenté de 50 à 60% Donc euh, <rire> votre ne vous coûte vraiment plus rien Donc c'est vraiment pas mal pour économiser un peu votre mana ça vous permet en fait d'avoir un, un sort qui ne coûte plus du tout de mana. Stabilité holographique. Fonctionnalité supplémentaire. Le temps de recharge de Protocole Fantôme est réduit de 15 secondes. C'est généralement le build sur le E ça. Euh, niveau 7. tir parfait. Le Q spell. Fonctionnalité supplémentaire. Toucher un, un ennemi réduit le temps de recharge de tir de précision de 2 secondes. Et rend la moitié de son coup en mana. Cet effet est doublé contre des héros. Et ça c'est cool parce que ça veut dire que ça marche. Euh, ça, ça rend la totalité du coup en mana si vous touchez un héros. Et ça réduit si vous en servez pour des push. donc c'est pas nova n'a toujours pas de des push, mais c'est mieux et honnêtement le build q moi personnellement c'est mon préféré à l'heure actuelle euh, alors attention quand je dis q c'est juste ao au 7 hein. au 13 et 16 c'est toujours ce double z et euh, vulnérabilité sur le Z. trop fort euh, mais du coup en fait ça c'est bon bill q c'est juste le q au 7 qui est vraiment pas mal une balle dans la chambre talent qui up les plaisirs il avait nerf sans aucune raison euh, et bonus de dégâts augmenté de 60 à 65% C'est très très cool avec le pro la projection rapide Donc euh... Ça veut dire que vous avez plus souvent le E et il vous coûte moins cher Donc ça veut dire que vous pouvez lui proc beaucoup plus souvent J'adore ce talent Mais le problème c'est que bah pareil Nova à l'heure actuelle Vous appuyez sur l'autre spell qui je sais plus c'est euh, la, la munition anti blindage N'importe quel joueur Même un... A un, même un le, le pire des nuls il clique droit, c'est bon, il a, il a mis la moitié de PV, hein, il fait, il clique droit, ça slow le mec, donc il n'y a même pas besoin de Z, il ZQ un mec, c'est le mec qui bouge pas, hein, donc euh, facile, et un Anzo a perdu la moitié de ses PV, alors que le gars il a juste clic droit en fait, il a clic droit, ah waouh, quel niveau, c'est débile, et pareil, bah, ils l'ont pas nerf. et le problème c'est que la, les munitions en déblindage pendant très longtemps, les valeurs étaient pas terribles, donc c'était vraiment pas terrible du tout, mais ils avaient nerf la balle dans la chambre et ils l'avaient re up comme des guignols donc c'était de, devenu débile donc bonus au dégâts augmenté de 60 à 65% c'est cool pour la balle dans la chambre et ces deux talents restent très forts et sont toujours très forts mais maintenant il faudra nerf l'autre qui est quand même complètement débile Niveau 10 la frappe chirurgicale comme tout le monde joue triple frappe comme des idiots et eh bien il buff la frappe chirurgicale, temps de recharge réduit de 60 à 50 secondes tant mieux c'est le meilleur ultime de Nova et du coup 50 secondes de temps de recharge sur l'ultime c'est très très cool pour des combos pour des utilisations avec votre équipe c'est génial euh, ou même vous servir de votre équipe pour juste toucher votre R. et barrage de précision le 20, moi personnellement je joue que le 20 de façon euh, sur Nova puisque ça vous permet d'avoir du wave clear Réduction du temps de recharge diminuée de 30 à 25, évidemment, on contrebalance la frappe chirurgicale puisque vous avez deux charges au 20. Et ça veut dire aussi que plus d'utilisation au 20, puisque le temps qu'il y en ait une qui reparte, bah vous avez déjà lancé euh, la réduction du temps de recharge en fait. Donc vous avez beaucoup plus pouvoir l'utiliser, notamment pour Wave Clear et autres au niveau 20, c'est cool, ça permet d'éviter que quelqu'un aille défendre. Hop, vous one-shottez vous les catapultes, le corps s'occupera du reste. Euh, donc voilà, à l'instar de Greymane, Nova se trouve globalement dans une bonne situation en ce qui concerne. Voilà, donc voilà, ils veulent faire des petits changements. Et enfin, Probius... Ah non, il reste strike ça aussi. Probius, temps de recharge augmenté de 12 à 14 secondes pour le pylône, par contre, il faut que ça est supplémentaire, Alors mort, les héros adverses et serviteurs donnent du minerai. Récolter ce minerai permet de réduire le temps de recharge du transfert de pylône de 0,75 secondes. L'idée est pas bête, c'est le talent sur le E à la base mais qui est incorporé dans les mécaniques de base puisque le principe d'une probe dans, dans Starcraft, c'est de récupérer du minerai, donc... Voilà, tu tues des adversaires, tu peux remettre plus souvent ton pylône. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait prendre des risques à Probius, et il y a quand même la petite récompense à la fin. Donc j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. Ça fait que tes Probius vont s'exposer potentiellement et mourir. Alors, ils reste safe, mais ils ont bah, du coup un pylône euh, moins fréquemment. Donc ça, c'est de disponible moins fréquemment, donc c'est plutôt cool. Niveau 1, Résonance, bonus de dégâts augmenté de 100 à 120 points, donc c'est bien. Hein. Sur régime, réduction du temps de recharge augmenté de 10 à... 14 secondes sur le, sur le Z, ok, globalement ça change pas grand chose je trouve, hein. niveau 7, accélérateur de particules, nombre de héros ennemis touchés réduit de 4 à 3, donc moins de nécessité de toucher masse monde pour le stacker, dégâts d'impulsion augmentés de 71 à 78 points, <rire> pourquoi pas, choc quantique, dégâts par seconde augmenté de 30 à 35, talent très fort hein, le choc quantique, tourelle défensive, réduction du temps de recharge diminué de 4 à 3,5 secondes, oui puisque à chaque fois que vous touchiez sur vos combos Z ou A, eh bien vous réduisiez euh, le, le temps de recharge du E, et c'est vrai qu'il l'avait tellement up que c'était devenu très très facile. Surtout que maintenant les failles explosent toutes seules, donc vous pouvez toucher encore plus facilement, euh, même si votre combo a pas touché. Niveau 10, barrière ionique, qui est le meilleur ult de Probius hein, globalement, dégâts augmentés de 17 à 19 points. Bah, on, on va pas se plaindre, hein. toujours dans les combos c'est génial, hein. et même pour vous permettre de placer tout seul votre combo ou l'utilitaire de votre équipe, c'est très très bien. Donc voilà, nous sommes satisfaits des derniers changements de Probius. Voilà Quelques éléments retouchés, blablabla Tracer, Tracer Le droit de gauche, le talent sur le Z Temps de recharge entre deux, deux utilisations augmenté de 2 à 3 secondes euh, Ça c'est Le talent le plus joué au niveau 1 Et on le nerf, je pense que du coup Le cadeau d'adieu va devenir la norme au niveau 1 Parce que 3 secondes avant de pouvoir Mettre un deuxième Z, euh, normalement Tracer reste pas euh, Des milliards de secondes devant, devant des héros hein. Donc euh, non c'est Un nerf intéressant mais qui reste cool De hein, toute façon le droit de gauche avoir. je pense que le cadeau d'adieu deviendra la norme à terme j'ai un d'impulsion le heal sur la, la bombe c'était le niveau 4 par excellence de, de tracer les soins sont réduits de 25 à 18 des points de vie maximum donc on nerf le maximum de soins c'est vrai que c'était le meilleur talent de tracer donc on le nerf un petit peu je pense faire rendre un peu plus sexy les autres le life style est pas dégueu même si encore un peu faible mais pas dégueu l'idée était de toute façon pas bête moins ta de vie plus tu te régènes c'est pas bête Niveau 13, l'intouchable, durée de l'augmentation de la vitesse de déplacement réduite de 1.5 à 1.25 secondes pour éviter qu'elle court comme une tarée même si elle n'a pas de, de dash. Et le saut temporel, capacité du bouclier réduite de 8 à 6,5%. Là c'est un gros nerf hein, sur les talents de survie de Tracer mais en même temps c'est vrai que bon, déjà le dash en soi est de la survie. Donc bon, c'est compréhensible. Et nous espérons que ces changements permettront à Tracer de continuer à être considéré comme un bon choix. Quel que soit le soigneur, mais nous voulons moins de situations dans lesquelles Tracer fait partie des meilleurs choix. Je pense que ça, c'est un changement à très haut elo, plus qu'un choix à n'importe quel elo. Et Chacal. Euh... Voilà, donc il y avait un petit souci avec la volée explosive, donc pas de problème. Et bah globalement, cette patch note est bien. Euh... <rire> Bémol sur ETC, on va dire, mais sinon, globalement, cette patch note est très bonne. Euh, donc ça fait plaisir, je ne m'attendais pas à cette patch note et elle est plutôt positive. N'hésitez pas à me donner vos impressions euh, concernant euh, cette patch note dans les commentaires. Je vous invite à liker la vidéo, la partager, tout ça, tout ça. On se dit à bientôt pour de prochaine vidéo et à plus dans le Nexus. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Oui, euh, c'est un démon. Voilà. Sachez que... Magali a été très triste. Parce que lorsqu'il a record cette vidéo, elle n'avait pas encore regardé la patch note pour vous laisser les, les impressions qu'il avait au premier visionnage. Le problème c'est que le record a bugué. Du coup il a dû tout se retaper. Bug. Voilà. Bisous. <rire> bon c'est au Facebook ou Twitter, hein Qui continue Au revoir.